Hello les amis, après la vidéo que j'ai fait ce matin sur euh, VK, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand je parlais des masques pour les enfants, euh, j'avais mis un fond sonore, et là, quel est le fond sonore que j'ai entendu Ça a été Michael Jackson, et le titre de la chanson c'était « You know not Along. Ok, je me suis dit, ça, si c'est pas un message, qu'est-ce que c'est Donc du coup, j'ai fait un tirage avec lui. J'ai demandé qui m'aide. J'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à la protection. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors, on a là la, la clairvoyance. Nous allons enfin voir clair sur tout ce qui se passe. Ouais, on va être très étonné, hein? mon Dieu, on va être étonné sur tout ce qu'on va voir. Attention. La clairvoyance, ça va venir de l'étranger. Cette carte sort souvent. L'étranger, ah ouais, ça sort souvent. Donc il y a un rapport avec l'étranger. Nous allons avoir un coup de pouce de l'étranger, ça va nous aider. Ce qui se passe à l'étranger va nous aider ici à nous, nous protéger et voir ce qui se passe chez nous, ça vient l'étranger. et ben, euh, forcément euh, avec euh, la clairvoyance que nous allons avoir et ce qui se passe à l'étranger, euh, ben, les dossiers vont sortir, les dossiers vont sortir, nous allons retrouver enfin l'amour les uns envers les autres, nous allons retrouver l'amour mais comme nous ne sommes pas complètement idiots et que nos quatre neurones fonctionnent, hein, bah, c'est eux qui vont être trahis. Et on va les prendre à leur propre jeu. Et eux, ils seront trahis. Et ouais, et ouais, ah, ça, les jeux d'échecs, c'est euh, on avance les pions comme on peut. Et là, pour le coup, ils seront trahis. Ce qui va bah, nous apporter une ouverture. Une ouverture vers une nouvelle vie, une nouvelle conscience, nous avons la clé. L'ouverture d'une porte qui s'ouvre vers un nouvel avenir. C'est juste une question de temps, mais le temps existe-t-il ou n'existe-t-il pas ben Justement, par rapport à ce qu'on va découvrir, est-ce que le temps existe ou est-ce qu'il n'existe pas De l'étranger, nous allons avoir des compromis. Des, des choses qui vont se savoir, euh, bah, euh, euh, il va y avoir des accords qui vont être faits et c'est euh, compromis mais attention hein, parce qu'il y a la balance de la justice là, hein, donc euh, c'est des compromis mais euh, juste pour faire sortir la vérité hein, parce que ça va pas durer comme les impôts, il hein, y a la justice là juste derrière. Et suite à ces compromis, nous allons... Ah, suite aux dossiers qui vont sortir et à ces compromis, nous allons avoir les accusations. Vous voyez, la maman avec son enfant qui accuse, elle accuse. Elle accuse, nous allons... Nous allons y arriver, nous allons y arriver. MJ, c'est un tirage de MJ, hein, c'est pas moi, c'est lui qui a sorti les cartes, c'est pas moi. Donc il va y avoir une, des mises en accusation, beaucoup beaucoup de mises en accusation suite aux dossiers qui vont sortir des, beaucoup de mises en accusation il va y avoir des discours des rassemblements des rassemblements il va y avoir des rassemblements là ils vont être trahis trahis pourquoi parce qu'ils vont encore nous raconter des blagues sur la santé la santé rappelez-vous la première carte la clairvoyance nous allons apprendre des choses sur la santé des, des, des, des mensonges qui nous ont dit sur la santé et la trahison. Il y a la trahison qui est là. On a été trahis avec la santé. On nous a menés en bateau. On nous a enlevé notre liberté pour des bêtises. La, la santé, on nous a trahis sur la santé, mais on va le savoir. Et à la fin, voilà l'éclosion d'un nouveau monde. Vous voyez la mer je vous disais ce matin sur le live que ben, euh, c'était comme une femme qui allait accoucher. Ben voilà, voyez La fécondité, elle est là. La femme qui est en train d'accoucher, c'est l'humanité qui est en train d'accoucher. D'un nouveau monde, de nouvelles choses. Voilà. D'ailleurs, regardez la porte ouverte sur, la, sur un nouveau monde. La fécondité. Voilà. Donc... Euh, Merci beaucoup MJ d'avoir, euh, merci euh, Michael, j'ai senti ton énergie euh, tout le temps, tout le temps, ça me, ça me transperçait le corps. Merci pour ton aide et euh, j'espère que tu es en paix là où tu es et euh, que tu sois euh, parmi nous, que tu sois ailleurs, tu es toujours parmi nous, tu es toujours dans notre cœur. Et on sait combien tu aimais les enfants. Et on sait que tu feras tout pour eux, pour les aider. Et euh, je pense que, quand on en sera là, je pense aussi qu'on en apprendra des choses sur toi. On t'aime. On t'aime. Et merci beaucoup pour ce tirage. Merci à toi. Merci à l'univers. À bientôt, les amis. Je vous aime. Bye.